C'est bon, je baisse le son. Normalement, ça devrait être bon. Ah, j'ai fait bugger le truc en faisant des. Euh... Non, c'est bon. euh, La musique, hein, c'est quand tu veux, bien entendu. Hier, j'ai eu un problème de deck. Je ne sais pas si euh, le deck euh, web de StreamerBot va fonctionner aujourd'hui. J'ai mis à jour. Euh, donc, normalement, je suis safe. La musique est bonne. La musique est bonne. Oui, oui c'était déjà assez fort en fait la dernière fois. Bon. bon, on en était où euh, On avait fait tout chapitre 3 je crois la dernière fois. Oui on est au chapitre 4 exactement vu que j'ai mis épisode 4. Whittlewoods. Alors Whittlewoods, je ne sais pas ce que l'on va dire, c'est peut-être les bois qui murmurent. C'est plus whistle normalement. On va essayer tout de suite Click map euh, Du coup, est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne. Oh. Euh, Phoebe, euh, je pense que ma vue euh, dysfonctionne. Je ne vois rien. Ce n'est pas que toi, Carlton. Cette place est, pl est, est remplie de brouillard. Ah, le brouillard de guerre, super. Pourquoi tu es ici euh, Pourquoi on est là, euh, Phoebe Ça fait des mois qu'on euh, a gagné le Gadget Cup. Je pensais qu'on devait travailler un peu plus euh, afin de recevoir le, le prix. Bah, Je pensais qu'on avait tout dépensé déjà. Quoi C'est euh, euh, déménagé et tr très cher. Indeed. On a vraiment, on a même pas acheté une maison. Oui, mais bon, euh, j'ai un nouveau euh, de Un nouveau bureau. Un frigo, des chaises, une chaise longue, euh, c'est un peu beaucoup là au niveau des chaises, et une table qui s'en... In une inversion table, qu'est-ce que c'est que c'est Est-ce que tu me dis que tu as acheté tous ces meubles et que tu as rien dépensé dans la maison Et eh bien on doit faire plusieurs travaux hein, pour pouvoir euh, qu'on soit au top Comment on va faire pour, pour faire pour que tous ces meubles rentrent dans une seule dans une seule pièce Mon dieu. Alors mon dieu c'est Good Gref ou euh, Dane. Euh, Phoebe. Oulie, oh Salut Alors ça c'est salut Ah Qui est ici Oh désolé, euh, je ne voulais pas vous faire peur. Il fait assez. Euh, c'est un, un peu difficile de, de se balader ici. Euh, avec tout ce brouillard Tu hein. es Phoebe, n'est-ce pas Je m'appelle Doug Alors, c'est plus, le nom est Doug Je vis dans un Alors, une settlement C'est, comment euh, on dit Une cave Près de la forêt Salut petit Cancan euh, bah, J'espère que ça s'est bien passé euh... En tout cas, ton week-end Ça va l'air cool J'espère que tu vas bien aussi. Euh, tout va bien. On, on fait un petit test pour voir si euh, on peut jouer à plusieurs. Enfin, euh, à plusieurs. On peut jouer en me donnant des, euh, des conseils euh, sur, euh, sur ce jeu-là. Je vous remets la cam vite pour, teuf pour dire bonjour. Et, euh, et je, je t'envoie un shootout pour euh, Outer Wilds. Mais la semaine prochaine, on ne sait pas ce que c'est. C'est la surprise. Mais belle DA. Magnifique. C'est magnifique, euh, Floppy euh... Ouais donc du coup faut de... faut... vous pouvez cliquer normalement attendez par exemple si je fais clic map voilà vous pouvez choisir euh, sur l'écran où je dois cliquer par exemple Et normalement ça devrait marcher donc ça c'était pour tester je ne sais pas si ça fonctionne Donc, euh, dites-moi hein, si vous voyez les trucs. Euh, J'ai posté, du coup, un, un emploi. Ah oui, sur le portable, ça ne marchera pas. Euh, J'ai je, je, je posté un emploi que tu as accepté. Oh, salut Doug. Euh, quel, est le, quel est le job Bien, euh, on, on est en train de, de, de le chercher. Euh, ce brouillard apparaît, euh, apparaît de temps en temps, euh, tout, toutes les deux semaines. Et euh, se consume dans le, la. Le, le... Ah oui, se, se di dispose à travers toute la forêt. Ce qui est pire, c'est que euh, on dirait qu'il y a des, des hooligans qui se baladent dedans. On ne peut rien voir, mais euh, les gens euh, sont fatigués, poursuivis, et euh, même ont euh, leur euh, porte-monnaie volée. Oh, c'est terrible! Donc, tu dois juste, euh, euh, euh, euh, ah, tu vous devez juste euh, aller jusqu'au bout euh, pour savoir ce qui se passe. Eh oui. Le brouillard s'est répandu à travers tout le centre de la forêt. Euh, je me dirige. J'ai chercher le terme. Ne te perds pas. C'est facile de se perdre, de ne pas te tourner au bon moment. T'inquiète pas. Euh, j'ai euh, un très bon, euh, une très bonne boussole interne. Et j'ai euh, aussi euh, une boussole euh, construite en moi, dit Carlton. Oui, bah, je vous souhaite le, le bien à, à tous, à vous deux. Et si vous voyez euh, mon portefeuille, euh, ramasse-le moi. Voici, euh, ah oui, ma, <rire> ma carte de bibliothèque est dedans. Oui, aussi, petit Cancanou, euh, du coup, j'ai testé... Euh, j'ai testé... Euh, comment ça s'appelle Bon, je vais SmartClick, parce que je suppose que vous ne cliquez pas. Euh, voilà. Euh, j'ai testé Torsu Ninja, euh, je ne sais pas si tu as vu. Et ça fonctionne en multiplateforme. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, à, à me répondre si jamais vous voulez euh, faire un peu de... De partie... si ça vous va. Affirmatif, euh, monsieur. Alors, on continue sur le plan de deck. Hein. De toute façon, pour l'instant, il nous il nous rôde. Et pour gagner cette euh, bataille, tu dois battre tous les ennemis. Ok, Carlton, le brouillard est épais. On devrait y aller d'une traite. Sont euh, habitués. Euh... Ils sont, euh, pourront avoir la possibilité de voir euh, plus autour d'eux. Okay. ok. On doit faire en sorte que nos potes puissent se regarder. pour le chemin. Re. Euh, petit camp. Il y a eu une coupure <rire> Je sais pas. Donc il faut que je gagne en 8 tours moins donc je vais faut que je fasse une traite vers cette grosse bestiole qui a trop points de vie et j'imagine du poison dans, dans, dans le cul euh, non c'est moi les enfants avaient besoin de moi ok bah bon euh, bon petit jeu j'imagine que c'est un peu le jour euh, ce brouillard est épais mais censé ne détecte pas grand chose et bien mettons le bamboomer Eh, hey, attends regarde ce on dirait qu'il y a une, combina... une combinaison de brouillard et de forêt euh, que la combinaison brouillard et forêt amène des conditions extrêmes. Sans rien. C'est comme si tu devenais invisible quand tu marches tout seul. Smart Click Maps, c'est ju juste pour... Par exemple, là, en fait, on va jouer. Enfin, moi, je vais jouer. Euh, sur le... Euh, à, à Floppy Nights. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Smart Click Map permet de euh, décider où je vais aller si je fais des bêtises. Parce que la dernière fois, avec Raving Bell, on a remarqué que je faisais beaucoup de bêtises. Et par exemple, si je vous lance là, euh, sur, euh, sur, euh, sur le truc, vous pouvez décider de où va euh, se déplacer euh, Vera, par exemple. Donc si vous êtes sur ordinateur, normalement, ça marche. Et bien, on doit faire attention à, en allant tout droit. Euh, oui en avançant quoi euh, Il peut y avoir des ennemis secrets cachés dans les arbres On devrait voir ce qui est caché dans les arbres Si on se pose à côté Donc là par exemple normalement vous pouvez cliquer à, à des endroits de la map euh, C'est pas très précis mais euh, L'idée c'est juste d'avancer Après tu peux hein, Si tu essayes de cliquer déjà tu me permettras de savoir si ça fonctionne Après euh, je ne t'impose rien Bien entendu alors, tu cliques à un endroit, par exemple, tu vois les, cas, les, cas, les cases euh, qui apparaissent sur la map. Et l'idée, c'est que, par exemple, Vera, elle peut se déplacer euh, sur tout l'ensemble de, de ce mouvement-là. Donc, euh, ce petit zizi-là. Euh, c'est sur 3 ou c'est combien euh, 4. Yes. Donc là, par exemple, ça fait 1, 2, 3... Ah, normalement, c'est 4. Oui, 4, jusqu'ici. Donc, par exemple, si j'avance, pourrais... moi, je vais me dire, j'avance comme un bois. 1 que je peux faire en faisant ça et j'avance jusqu'ici euh, ou ça d'ailleurs ce qui me permet pas de claquer aussi et ensuite je serai là mais si vous vous dites ouais euh, en fait euh, je fais n'importe quoi et bah vous pouvez cliquer ailleurs sur ces quatre déplacements voilà donc par exemple là euh, on va sortir dans Boomer aussi parce qu'il faut tirer à distance euh, ça va être nécessaire je pense et on va aller tout droit du coup euh, vu que personne n'a cliqué, bien entendu. Voilà, je suis caché. Par exemple, je pourrais l'avoir. Ça fait rien quand je clique Ah bon Ça marche plus Ça marche pas Pourtant, je, je il ajouté. est ajouté. C'est étrange. Ah, j'ai vu un clic. Il a marqué... Pourquoi Pourtant, il est comptabilisé. Attends, je vais regarder vite fait, parce que c'est peut-être de mon côté, du coup. Euh, c'est où okay. Peut-être que je vais rafraîchir C'est marrant parce que normalement c'est censé marcher, parce qu'en fait c'est juste une sorte de, euh... c'est juste un URL. Peut-être que 1 hein, c'est pas suffisant, je sais pas. On verra. Donc on verra, euh, je, vais, je vais arrêter là pour, euh, pour ce, cette, ce passage là et on va juste relancer. Voilà, là j'ai relancé normalement. Et si ça marche, euh, bah ainsi soit-il. Déplaçons-nous. Je suis caché. Pour l'instant j'avance vite, hein, mais euh, vous, vous doutez que c'est le problème de ce jeu. C'est que j'avance trop vite. Le truc gratuit déjà. Merci. Après je peux plus claquer. Très bien. Ah tu vois un effet visuel, c'est-à-dire que oui, t'as le, le petit truc, mais c'est bizarre parce que normalement Ça devrait marcher sur mon, sur mon retour que là, il n'y est pas. Vous devriez l'avoir en, en visibilité. Quoi. Et moi, je vois que, euh, que vous que, que tu as cliqué, du coup. Alors, attends. Parce que je vais aller checker le, le site. Du coup. Que ce soit le site qui me casse la tête, là. Hop. Hop. Peut-être que je l'ai mal, euh, mal mis, là. Normalement, c'est censé être juste tu mets le, le lien, ça fonctionne. et okay. Attends, je vais voir du coup sur la, sur le site directement. Euh, non. Vidéo overlay, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Enfin, ça a l'air de fonctionner façon de parler parce que je ne vois rien. Euh... Mmh, mmh, mmh, mmh. Et l'extension du coup ils me disent euh, Je l'ai ajouté sur l'overlay Donc normalement ça devrait être bon Ça vous voyez de toute façon Si vous voyez le petit truc Et après ils disent ajoutez euh, l'URL Comme source web Et ensuite Commencez votre stream Control the extension from street manager Oui bon stream manager Your graphic overlay Ouais donc faut pas le partager eh bien, euh, c'est intéressant. Peut-être qu'on va changer juste pour en voir euh, en version euh, graphique un peu plus poussif. Pour voir si euh, ça change quelque chose. Parce qu'en fait, il y a plus d'effets dans, dans, dans un des deux. Je vais euh, skip. Ah, il y, y a eu trois votes. Il y a eu trois clics. Attends, je recommence. Ok, bonjour. Euh, les trois personnes qui ont cliqué. Merci d'être là. De nous aider. Donc, normalement. Voilà, donc normalement ça devrait fonctionner. Pour l'instant je ne le vois pas. C'est pas dans le HUD, donc normalement ça devrait être euh, visible. Je vais essayer d'agrandir la fenêtre. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Par exemple, là, on a notre cher cocktail. Un Concoctore a l'air un peu vénère. Si on rajoute irrigation, ou... On... là pareil je vois tout, je vois pas vos clics hein. c'est un peu étrange cette histoire je sais pas s'il y a une limite de, de, de clics mais normalement ça devrait être bon en fait ah, c'est dommage parce que là, en fait là, le, le truc il, il le comptabilise le, un clic mais, euh, mais du coup je le vois pas bien entendu je ne vois pas de l'autre côté c'est à dire je ne vois pas euh, sur mon retour téléphone chose qui est pareil pareil un peu bizarre parce que ça rame dans le vide hein. ok c'est pour le futur parce qu'en fait j'aimerais bien l'utiliser pour euh, la fille strange before the storm et euh, pour éviter de choisir mes, euh, mes trucs en fait, pas vraiment pour éviter, mais c'est surtout pour faire en sorte que. je suis tapé. LOL. <rire> Et là, je suis visible du coup. Ok. Ah, mais t'as gagné de la vie Que Cocoa -qu -qu -qu Ah, c'est un peu. Euh... Ok. On peut attaquer un peu n'importe lui. j'ai que deux points de vie là Je vais mourir Attendez. Je m'en vais. Bon, on verra par la suite si ça fonctionne. Je laisse en boucle celui qui est déjà actif là. Si jamais vous voulez essayer de cliquer de temps en temps. Bien de, ça y a de la vie. Et du coup, on va ah, sortir petit... ah. notre petit, notre petit. En fait est ce, qui est, ce qui est bien c'est que le truc de smart click, là je force sur un seul clic et est comptabilisé mais le, euh, on peut le faire plusieurs fois. Donc du coup euh, si vous voulez mâcher vous pouvez mais là pour l'instant euh, pas pour euh, tout de suite. Quoi. Bon alors euh, on a fait ça, euh, concentrons-nous. On l'utilise tout de suite, oui. Euh, move unit, euh, bah pour l'instant, non. Lui, je peux pas. Bah, on pourrait le bouger en fait. Claquer un. Hein. d'abord, ah, on va faire l'attaque euh, de base. Là, je suppose qu'il y a quelqu'un, mais je le vois pas. Donc on va déplacer notre petit. Euh... Alors, on est d'accord que si je le déplace, on le bah, il peut déjà le toucher non. non. On est d'accord. Donc, il faut que je le déplace ici. Ça fait une personne déjà de moi. Je vais le déplacer again. Euh, Peut-être pas Bamboomer, parce que Bamboomer est important. Par contre, je pourrais le déplacer ici. Et là, normalement, c'est suffisant. Est-ce que je sors mon succulent pour pouvoir traverser tout le chemin Allez, hop ah Nous t'attendions. Allez, je peux pas te taper avec lui. Ok. Je Re peux reclaquer pour avancer. Donc à côté de la lumière, j'imagine que... Bah du coup, on voit. Va... On va avancer jusqu'au max. Ah, mince. Ça fait mal, hein, ce fantôme. Et ben voilà. Mais au moins on est un peu. Euh, un peu vu euh, tout. Donc là il y a un, il y a un fantôme ici. Alors cette unité gagnera. Euh, oui, bah on va, déjà on va utiliser notre baril. Hein. Notre cactus baril. On augmente son attaque et on le déplace. Ça va être notre tank. Euh, voilà, voilà. Il faut qu'on déplace euh, peut-être euh, encore un peu, histoire de... Voilà. C'était justement ça que je voulais voir. C'était s'il était dans le coin. Et bah ben, c'est très bien. Attends, mais ce... Mais il est trop bien, euh, le Teen Spirit Il a... Il a un petit skate Ah, oh, il y a le Troublemaker. Bon, le Troublemaker, ok. Euh... Gain, payback. Bon, on va utiliser ça tout de suite. Ah, faut que je dépasse. Non, mais euh, Bon taf, hein. Tranquille, tranquille je vais euh, Je vais euh, essayer de faire les choses. Gagner 2 points de vie en plus. Oh, il, il tape comment, lui 2. Ah, ça peut être un peu problématique, mais... euh, Si je le tape, là, ça fait faire 2. Euh, que je me booste un peu de vie. Euh, peut-être euh, que je vais booster... mon Boomer, peut-être. mon Boomer, tu peux toucher Non. On ferait une petite sortie avec notre... Euh... Là, ça fait quoi? 2 plus 2 ça fait 4, on est là sur 6. Bon, euh, Boomer, il pourrait le toucher comment? En se déplaçant à la place de Vera. Et Vera, elle peut se déplacer là? Non. À part en reculant. Okay. Bon, bah, on va faire ça. Hein. On va faire les attaques de base. Déjà. j'ai compté 2 1 3 je comprends plus je comprends plus les, les trucs bon on se déplace comme ça ça me permettrait d'avoir un payback on avance un peu euh, ce serait bien du coup de déplacer bambou euh, oui bah déplacer euh, pour protéger un peu Je sais pas qui il faudrait que je. Bon, on peut pas faire de toute façon les deux. On continue. Ah, 8! Oui, Intéressant. Euh. Oui. Ah, oui. De temps que ce serait pas mal parce qu'ils ont l'air bien bourrins, tout le monde là. Euh... Eh bien, euh, c'est intéressant, mais euh... Donc du coup, c'était 4. Je comprends pas. Ah oui, j'avais déjà augmenté. C'est ça Oui, la payback en plus. Euh... 5. d'attaque. On va, on va, on va s'en débarrasser beaucoup de vie en fait. Hein, notre, euh, euh ouais bah écoute... Euh rester ici pour, pour notre... Ah, on remarque que je peux peut-être déplacer vers en bas. Je pense qu'on peut... Je peux la... Je peux mettre là. Bonjour, nibbler Bonjour. Je... je vois la ref. Je vois la ref. Est-ce que ce serait pas... Shay euh, Je ne sais plus le terme. Ok, on est caché. On essaye de, de faire fonctionner les smart clicks, mais je suppose que tu es sur téléphone, donc euh, ça marchera moins. Nous sommes cachés ici. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit succulent en place On pouvoir le déplacer vite, et voir un peu plus large. Ok. Et... Encore le déplacer. Voilà, on protège en plus. Il okay. faut qu'on approche notre bamboomer par contre. Bon, on a le zéro là. Il faut garder quelque chose. Hop, gratuit. Voilà, niveau 5, notre petit succulent, c'est magnifique. Allez, on avance. Ah ah Surprise, surprise On peut pas le taper là, de toute façon Par contre, euh, ce serait bien d'avancer Notre mais on peut pas On a bien fait, on a bien claqué là Je vais arrêter SmartPick Close, main menu Hop, on revient. J'attaque un ennemi et je flippe tout snow, tout to Ok, restaure de HP. Euh, je sais pas comment il attaque là, notre cher ami. Deux d'attaque. Il a euh, des po il a du poison, comme je disais. Euh, notre euh, donc sa, sa proie est empoisonnée et perd un point de vie euh, chaque 3 tours gagne une d'armure un euh, et devient invisible sur euh, la foire et noire bien entendu, mais euh, vu que je suis en face et ça c'est bien de l'avoir encore on va faire l'attaque normale ah bah c'est fini et bah voilà, merci euh, merci beaucoup hein, d'avoir participé ah mais c'était plus de 8 tours oh là, là. j'ai pas vu la carte Dane Hé, hey Carlton, est-ce que quelque chose euh, était, était bizarre euh, à propos des, des hooligans que nous venons de combattre Carlton et sombre, hein, je précise. Quoi À part les, les hommes. Euh, enfin, les, les, <rire> les araignées à taille humaine avec euh, six couteaux. C'est dur de les voir dans tout ce brouillard. Peut-être que ce euh, serait un peu plus. Euh... Il y a quelque chose d'un peu éthéré à propos d'eux. Tu es pr probablement en train de penser que de, au, okay, au à celui qui ressemblait à un, à un fantôme sur un skateboard. Ça ne te semble pas bizarre de... ah, J'ai vu des trucs un peu plus compliqués euh, et bizarres. Hein, euh, quand tu as accès à internet. Et bien on continue, euh, et on verra. Euh, et on, on gardera. Bon, euh, comme on dit Garde up, c'est... Euh, on gardera nos, euh, nos distances ou on fera attention, plutôt. Hog of War. Vous avez remarqué que déjà, dans les autres, j'ai pas fait tous les objectifs. Hein. Et que le... Euh, voilà. On pourrait recommencer, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Je, je l'avais dit que je ferais en, en, dans le, en dehors du stream, mais c'est faux, bien entendu. Hein. C'est comme pour chronologie. J'ai ferais... <rire> un peu la flemme, quand même. Euh, tous ces euh, chemins tortureux euh, Me rendent malade euh, Les humains sont si euh, Sont si bizarres avec leurs nausées Et les autres effets et Je me sens bien Qu'est-ce que c'était ça On dirait quelqu'un euh, qui marchait sur, euh, sur le chemin Là-bas Je crois qu'il y a, qu a quelqu'un Quelque chose C'est très beau que Qu'importe ce que c'est, euh, on dirait que ça marche vers nous. Peut-être peut que c'est responsable de tout ce euh, brouillard. Allons-y, peut-être qu'on va l'attraper. Ok, on reste toujours sur les plantes. De toute façon, on n'a même pas essayé de faire quoi que ce soit avec le, le deck euh, des monsters, donc on s'en fiche en fait. Et pour gagner ce, ce combat, il faut que tu atteignes ce goal. Donc ce but qui est euh, le panneau. Il faut que tu le tiennes pendant deux tout... ou défaire tous les ennemis. Ok. Il okay. faut <tout> <tout> <tout> bien d'avoir ça quand même. On va le mettre... Euh... Ah, on peut pas le déplacer aussi autant. Il va avoir un petit bon boomer caché là. On se d'ici. ici. Il faudrait que je, je sois où A 3. Ah c'est compliqué. Hein. Je vais devoir me protéger mais je pense que ici ou là non, non ça devrait être bon mais euh, je ne peux pas. Donc, on va envoyer vers... Là. Ah bon, on va vers là. C'était très mal joué pour le début. Et le payback il aurait été bien avec la en fait. Un band-boomer caché, il doit être là. Quelque part ici. Quel enfer, il est là, je pense. Il est là. Oh non, je t'ai vu. Ils sont trop bien les dessins. Attends. Est-ce que c'est que ce truc Robin des, Robin des bois C'est ça C'est une blague avec Robin Burns Eye. Ah non, c'est OK. Excusez-moi. Euh, il nous faut quelque chose. C'est gratuit. Oh là là, trop bien. Euh, Est-ce qu'on ferait pas le, les bois hein Ah ouais, mais je pourrais vraiment bouger qu'un. C'est pas grave. Comme ça, ça changera rien. j'aurai rien de zéro. J'aurais dû récupérer de la vie. Dane. Mauvaise carte. Ah non, c'est pas un bon boomer. C'est Pierre. Il a 8 points de vie. Non, mais c'est abusé. Tu étais où? Pas du tout dégoûté, vous entendu. Je ne suis pas du tout dégoûté. Donc du coup, il y a du people. On va augmenter de la vie. Euh, se... Ah oui, non, on peut pas se mettre là, parce qu'il y a quelqu'un déjà. Il faut un tank. Et lui, par contre, euh, il faut que tu te dépasses, hein. euh, ici. Ah oui, mais on s'est fait attaquer, là, là Voilà. On le redépasser <rire> Lol. On le voyait Et je l'ai pas vu tout à l'heure Il passe devant la Il passe devant la oh, Devant la lumière Il me faut de la vie hein. Vera, s'il te plaît Merci et ben voilà. On se déplace. Euh... On se déplace là. Voilà. Comme ça, me sert. strictement. peut-être ça. Mais je peux pas, pas Ça m'a rajouté des cartes, je pense que ça peut servir. Oh non Je les aime pas du tout.. Euh faire une technique de qualité la technique de l'aller-retour euh, ensuite c'est bien quand même d'avoir un petit, euh, un petit euh, moyen de se déplacer et de faire ça on aurait pu faire ça aussi add, add strike qui ça ramène un ennemi à 0 avec 0 de coup? Ça aurait été bien ça. C'est pas grave. Ne bouge pas, euh, petit euh, petite euh, créature volante. Alors, alors je suis empoisonné, quel enfer! Euh, oui, un petit supplément ce serait bien. On se déplace. Il y a quelqu'un qui tire dans le coin. Hein. Voilà, on a tout un, un, on a tout un quart de, de cette map, c'est déjà bien. C'est des, des fantômes qui se spawnent en haut, mais quel enfer. Ah Oui, non, ça c'est normal. Bon, on va gagner un d'attaque, hein. excusez-moi. Haha, hein. ah, je savais C'était euh, du blitz attaque ça. Hein. Ce serait bien de déplacer notre. Euh... Mais non mais on est, on est bien caché là. Par contre pas beaucoup de vie en verra, c'est compliqué. Compliqué. Elle est tombée à 5 là. Et il y a les chauves-souris qui vont arriver. C'est dur. Je sais pas si je pourrais le booster autant que l'autre, hein, par contre. C'est un peu complexe. Euh, on peut retenter la même tactique. Par contre, il faut que Vera puisse se déplacer. Euh, il, il a payback, je crois, hein, notre, notre cher ami. À la limite, si si le, la chauve-souris se déplace à côté, même si la chauve-souris la découvre et attaque, ça devrait être bon. Ah, notre skater approche. Autre problème, il a, point, il a 6 points de vie. Si je fais la même technique, euh, je tape de 2, il a 6, ça veut dire que je fais 2, je, je reviens me cacher, et je peux le taper, potentiellement plusieurs fois, bon on va essayer ça, 1, 2, Je, je, je, ça coûte, hein? Euh. Non, mais je le filme De toute façon, on est caché. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Ça c'était sûr, parce qu'en fait ils perdent un tour quand ils nous découvrent. Donc ça c'est bien. Donc là il est dans mes pattes et il va prendre cher. Euh... Ça c'est bon. Euh... Euh, ici ça fait 1. Un... 2. Et là il y a quelque chose ici. Il faut trois au moins J'en ai trois. Euh, c'est pas mal euh, ben On va faire ça Voilà On a un peu avancé Si je sors le bamboomer euh, Ça pourrait être intéressant Mais je pense que c'est intéressant à la fin Là c'est pas le moment du tout. Donc, on compte sur Vera pour protéger le derrière, mais ça va être hein. J'espère qu'il n'y a que lui, par contre. Il si y a quelqu'un d'autre, ça peut être plus compliqué. Non, on va savoir ça tout de suite. Hein. Si je le pousse est ce que Alors, je vais le taper ah, c'est très bien et eh bien on va... on va avancer notre ah oui non il en faut deux ouais, en fait c'est si je... Ah oui, c'est intéressant. Là je peux tenir ici, normalement ça devrait être bon. Par contre là si je peux booster en attaque on est efficace. On fait maintenant. Voilà. Je peux me remettre là si j'ai envie. Je peux aussi faire ça. On va faire ça plus. Et euh, vous avez vu qu'il y a un terminal pour pouvoir faire scone les gens. Mais rappelons aussi qu'on peut traverser l'eau. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire ça en fait. Passer au-dessus. Ah bah voilà Je me doutais qu'il y avait, euh, avait quelqu'un qui traînait dans le coin. Donc, euh, déjà on va faire ça. C'est gratuit. Euh, on va utiliser ça directement. Voilà. Et je peux me déplacer jusqu'où là Jusqu'à la lumière, c'est pas très intéressant. On va déplacer vers là. Faut qu'on avance au fur et à mesure, donc on, on y va à tâtons. Hein. De chance, je pense, au moment où il va apparaître euh, ici. Pocho souris. Euh, du coup, dis-moi ce que ça donne. On peut aller jusqu'où, là Ouais, et après, je pourrais être inversé, potentiellement. J'ai 6, donc je peux faire... Euh, ça fera 4. On va déplacer une personne. Une the end, non, euh, ça y euh, Par contre euh, Pas de problème de plus Peut-être que avancer un peu fallait qu'il se plante maintenant Bien entendu Et lui il nous a repéré euh, Il peut taper direct moyen d'accord hein. déjà hein. on va le taper comme ça on question de notre compatriote caché Alors, du coup on va, faut qu'on claque là voilà est ce qu'on va le stopper tout de suite le, le gars en haut euh, bah non, on pourra... Difficilement, on va dire. Est-ce qu'on sacrifie euh, notre cactus euh... Non. Peut-être peut peut peut peut directement le bloquer, parce que nous, on peut traverser, mais... Ah bah non, c'est vrai qu'il était là, lui. <rire> là. Ah, la loose Bon, du coup, c'est sacrifié. Il a pas payback, donc du coup, c'est mort. Ouais, sacrifié. Mais au moins, on va voir qui, qui est de l'autre côté. cache là il y a quelqu'un ici donc ça sert à rien ils sont là en plus tous les deux Alors, on va les, euh, on va s'enfuir ici si, ça pourrait être bon. Très, je peux pas trop me déplacer. Hein. Là je suis caché. De toute façon, si m'attaque, j'ai payback de toute façon. Euh, Est-ce qu'on fait de l'offensif ou on avance notre Ça peut être pas mal de l'avancer ici. Aha! enchaîné On voit, on vous voit hein, les gens. <rire> bon, en tout cas il y en a un qui va se faire euh, bombo clat. par contre On gère bien le fantôme voilà. Attends, Il fait combien d'attaques Vera fait 2 Où, euh, ouais c'est mieux de faire ça en fait Le gars est un fraude derrière, ni vu ni connu. Oh, joli Voilà, le payback qui était là. Est-ce qu'on va avoir de la chance avec euh, notre cher petit euh, succulent euh, La pause va être nécessaire pour l'instant, parce que je vais devoir aller aux toilettes. J'arrive d'ici peu, à tout de suite ça marche pas de suite le deck ne marchait pas, à tout de suite. Je suis assez haut, surtout. C'est l'écran qui est grand. Euh, du coup, euh, le fait d'être assez haut, ça joue un peu sur, ce, sur, euh, sur les yeux. Mais euh, normalement, je mets plus bas la caméra. C'est juste que j'ai un peu la flemme depuis, euh, depuis un, peu, un peu de temps. Euh, ça marche pas du tout, hein, du coup. Hein. Mais ouais du coup en, en vrai c'est parce que je suis prêt Normalement je devrais être comme ça Mais je fais travailler les abdos comme on dit Mais oui j'ai remarqué la même chose du coup il euh, faudrait que je trouve un moyen de baisser la, la cam Ou d'augmenter de... Ouais, de... Parce qu'en général je le mets à, à hauteur d'œil pour euh, le chip Mais euh, quand on est deux c'est compliqué pour chrono du coup euh... Voilà on va devoir taper cette personne. Voilà, nous sommes cachés. Euh, on a un boost. Est-ce que... Non. Non. Je ne peux pas le taper. Bon. Voilà. Est-ce que tu peux taper quelqu'un toi Oui. On est toujours caché mais c'est génial comme truc Euh bah voilà Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu de la vie Non En fait le truc quoi, ouais, il y a la caméra qui Si je me mets comme ça par exemple La caméra est face à, à mes yeux Sauf que l'écran il est plus bas du coup <rire> C'est un peu comme Vu qu'elle est posée dessus c'est une Logitech C920 euh, trouvée sur le bon coin, euh, mais, euh, mais ouais le truc c'est que je devrais la mettre à la à hauteur de mon PC, en vrai. après c'est vrai que j'ai toujours du mal, Il faudrait que je puisse placer la caméra par exemple face à moi, placer l'écran sur le côté et le deuxième écran sur l'autre côté, mais j'ai pas des câbles là, je ai mis euh, fat, hein, j'en ai qu'un hein, déjà. Pour ça. Donc, euh, j'essaie de le faire avec. Hein. Euh, bah, écoute. J'ai pas envie que tu tapes mon bon boomer. Hein. Ouais, vraiment bas. Mais en fait, c'est juste euh, que les cartes, elles sont basses au final. Il faudrait que je me mette comme ça. On aura moins l'impression. Je suis un peu prêt aussi. Pour le micro, parce que je sais qu'il y a eu un problème de micro récemment. Dû à l'écho. Euh, comment on va faire Donc euh, pour se débarrasser de cette personne là. Déjà, est-ce qu'on ferait pas un truc genre... Comme ça, déjà pour le bloquer. Quoi. Voilà. Et euh, on verra euh, ce qui se passe après. Quoi. Ah, non Je voulais pas... Je voulais juste bloquer le chemin. Ah, ça y est, le bon boomer, on va faire bombo -clate. En vrai, je suis très droit, hein, je suis à 90 degrés, Enfin, à 45 degrés. <rire> 90, c'est compliqué. Euh, ça serait bien de faire un truc, là. pas le coucher... famille est sacrifié. Parce qu'on peut, peut vraiment pas le toucher lui. donc euh, Nick En fait j'aurais pu, mais je voulais absolument occuper le terrain, mais en fait ça fait pas tourner le truc bien. le problème de jouer en 1980 aussi. J'aurais pu ne pas prendre toute la, toute l'écran la... quoi. Euh... Si je me, ouais mais si je me fais repérer là, c'est nul. Je peux plus avancer parce qu'il n'y a plus rien de protection après. Je nettoie le chemin. Euh... Bah écoute, euh... ouais. Pas... Est-ce que j'y vais au cac Sachant que, en fait, non. Je peux pas le taper, lui. Je viens de déplacer... Ami, euh... Peut-être pour le... Bait. Ouais. Oh, on, a, on a un, un joli plan, on empêche. Le chemin de comment ça se déroule sur euh, notre map. Donc, du coup, de chaque côté de l'eau, c'est bon. On peut foncer sur quelqu'un et augmenter ses dommages. Donc là, par exemple, j'ai 3. Ça ferait euh, plus 2, 5. Et je tape. ça fait. Enfin, là, je le tue en un coup. En fait, en un tour, je le fais. On va faire ça. Hein. Oh, on peut se mettre sur la lumière. Mais très bien. Allez, on fait ça. Parce que, chose qu'on rappelle... Le cactus attaque de tous les côtés. Donc, j'étape tous les deux. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons faire ça. Nous avons deux cactus. Plus ou moins moins. moins, moins. Et lui, il a playback. Donc, si jamais il se fait attaquer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on restaure Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu de euh, vie euh, C'est gratuit euh, Non Non Ok, pas de problème. Il y, a... il y a une chauve-souris dans le coin. De toute façon, il va falloir qu'on aille se cacher ici. Hein, Donc, Je pense qu'on peut le faire d'ici tout de suite. Voilà. Euh, si j'avance, normalement je le trouve quelque part. Lui, voilà. je peux le taper en un coup, je crois. Et du coup je peux me placer juste à côté. Ah non Dane Vous étiez là, tu es là Normalement. Je suis caché de votre côté. <rire> surprise, surprise Du coup là il y a une <rire> double attaque, normalement on a. C'est faisable. Bravo Bravo On n'a pas du tout essayé de tenir le, le truc. Ah donc du coup on a un bust fall, donc ça c'est grosso modo c'est je, je traverse les trucs. Euh, je déplace une unité et elle euh, prend des coups. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas acheter des, du, des cartes Il doit y en avoir des nouvelles. Est-ce que tu as vu Carlton euh, Toujours pas le deck. Merci pourquoi il se déconnecte de temps en temps Ok, vite fait. Après c'est en bêta en soi, c'est normal, euh, c'est les decks de, de streamer bot. Et je suis connecté, ils disent, en plus, c'est ça qui me rend. Donc, par exemple, si je fais no cam, bon, toujours pas. Il y, a un petit, un petit dé, il y a un petit problème. Ok. Ok. Alors. Du coup, je vais faire... Bon, je le ferai sans. Did you see that, Carlton Est-ce que tu as vu ça Et voir quoi. On a, quand on a battu le dernier ennemi, on dirait qu'il a été effacé. Tu ne penses pas que tes, ces hooligans sont d'autres floppy night Comment quelqu'un aurait pu faire la même chose que nous sans, sans avoir accès à nos ordinateurs Est-ce que, est que tu as bien mis le, le mot de passe Phoebe1234 ou quelque chose Est-ce que tu as mis un mot de passe Phoebe1234 ou quelque chose comme ça Non, tu n'as pas utilisé QWERTY, dis-nous, dis, dis Phoebe. T'inquiète, Carlton. Tout, mais tout mon travail encrypté Même si, euh, théoriquement, euh, on le euh, on peut le décrypter. Ça voudrait dire faire, faire quelque, quelque chose d'un peu complexe, mais... Peut-être que... Euh, L'homme que nous avons vu tout à l'heure... On euh, a déjà entendu, par là, il y a des floppy night. Peut-être qu'il a volé notre invention. J'ai un sentiment qu'on en aurait quelques réponses. Bientôt. Ah oui, mais c'est vrai que je cachais le... Je cachais le. Bon, on va essayer d'acheter des trucs. Euh, je cachais le, les points d'action. Avec la cam. Faut que je modifie ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de trucs, de, de trucs nouveaux intéressants Qu'est-ce que c'est que ça Attaque un ennemi. Et l'unité gagne 3 d'armure. Bah, très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est. 5 d'armure. Mais, mais je veux. Je veux ces nouvelles cartes. Celle-ci on avait dit qu'on ne l'achetait pas. Hein. Ah ça c'est pas mal parce qu'en fait ça, ça déplace tout le monde. Si tu, tu, tu déplaces, mais tu déplaces tout le monde. Ouais. Je sais pas. On va d'abord faire ça. Attaquer et défendre. Et ensuite on va claquer dans ça. Qui nous permet de euh, augmenter notre deck. Et par contre il va falloir enlever des cartes et là c'est le problème. Euh, qui c'est qu'on enlève On va enlever le Troublemaker parce qu'on l'utilise presque pas. Il est intéressant, hein, mais euh, maintenant euh, qu'on a de quoi se mettre de la défense, on va faire ça tout de suite. Donc déjà, attaquer. Et euh, notre euh, deuxième choix. Le payback, il est important. Upgrade une plante, ça peut servir. Euh, les attaques ennemies dans, dans la forêt. Là, c'est intéressant, mais c'était pas intéressant avant. Euh... Ça c'est toujours bien, ça euh, c'est un peu gratuit, je m'en fous, ça, oh on est à 30 sur 30 c'est très bien, on va essayer, défaire tous les ennemis ou gagner en moins de 10 tours. Snap. Euh, voici, euh, on y est encore, je, je le vois, vois à distance, il est tellement grand, euh, énorme, grand, je sais plus, c'est vraiment un homme, il dirait, euh, very cut, quoi, ah les, les petits dirait, ouais, je ne vois strictement rien dans le brouillard, et, et il se bat encore. Mes calculs suggèrent qu'il y a euh, un grand écart entre euh, av alors avant que nous arrivions au centre de, du bois. Alors, euh, oui, un grand écart, c'est peut-être pas bien dit, une grande distance plutôt. Euh, on doit y aller. On Doit euh, mettre hors service tous ces floppy nights avant d'arriver. On peut les avoir. Suivons-le et euh, arrivons au font des choses. Bon, la défense, ça va nous servir. Je pense que là, ils sont tous un peu bons. Un succulent niveau 2 avec 5 d'armure, ça devrait le faire. Battre tous les ennemis. Très bien. On peut traverser l'eau ou pas Je sais plus. Peut... est ce qu'on peut traverser toute l'eau Le spawn est petit, ça fait peur. Et là, il y a des gens directs. Oh là là. Je peux avoir payback direct sur... On va faire ça. Hein. Est-ce qu'on peut encore se cacher euh, Là, il va falloir traverser de l'eau, mais on va être ralenti, c'est ça Ouais, on est ralenti. Et ça, là On, on arrive pas. là De toute façon, il faut laisser un peu de marge. Euh... J'espère qu'il n'y a personne dans l'eau. Hein. Ah, bah, bien sûr. Salut <rire> Je n'avais pas suffisamment d'action. Et c'est là où se joue le, le changement de caméra. Je déplace un peu la cam. Ok. Non, oh, ça doit être bon. Bah voilà. Euh, Vera est euh, omniprésente. Non, juste de retour pour voir si la caméra est bien placée, s'il vous plaît, merci. C'est bon. Ok. Euh, et il me faut quelqu'un. Ah oui, je peux, je peux peut-être euh, peut avancer avancer, le tabasser et le retabasser. Voilà, ça me fait un peu 3 2... de revenir en arrière. Non, bon, c'est pas grave. On a quand même pas mal de défense. Même pas mal. Je ne sais pas ce qui arrive en haut et ça c'est un autre problème Déjà bon, On est bien Parce que là il a reculé normalement il me voit pas hein. Oui c'est ça Je soupçonne des chauves-souris en haut. C'est plus simple à battre. J'ai une attaque boostée. J'ai un succulent qui peut arriver. Bon, je sais pas. Le succulent, on s'en fiche. Hein. On va faire attaque boostée. Attaque normale. Et on avance jusqu'ici. Là, si le succulent, il arrive, il va avoir plus de champ, de vision, on va voir l'ennemi, mais euh, là, au niveau de la vie, c'est un peu d'aide hein, pour lui. Euh... On peut tenter, Il y a un fantôme dans le coin. Faites ce que vous voulez, hein. J'attends. A plus, Nelly. Et bon cyberpunk, hein, lundi. Du coup, demain. J'ai un dommage en plus, là, gratuit. Moi, je vais l'utiliser. Je peux pas monter, là, s'il vous plaît Merci. Euh... On traverse. Est-ce qu'on se ramènerait pas en petit... Euh... Il se dépasse bien en plus, donc c'est cool. On va bah, attendre. De toute façon, ça va être le seul visible. Il y a un fantôme qui arrive. Il va avoir 8. Donc normalement, ça va être complexe. Mais avec la défense qu'on a, c'est bon. Après, il y a déjà deux trucs. Ce hein, qu'il en fait. Me débarrasse dessus. Ah bah ben non, attends. On peut s'en foutre. Est-ce qu'il y a un deuxième, euh, un deuxième spawn Non. Faut faire quoi Juste battre tout, les, tout le monde Bah ben, écoute, euh, ok. Mais euh, bon, on peut pas vraiment se déplacer. Hein. Je suis imprécisé là. Je peux le taper. Mais je pourrais pas taper les deux en même temps. Là, si je le tape, il meurt. On va faire ça, hein. Sinon, je fais suivre... Donc, on va le taper. Le problème, c'est si je me si je me fais empoisonner, en fait. J'aurais peut-être sorti, dû sortir un deuxième plus. Aha, Je vois qu'on fait du skate sur l'eau. Je peux attaquer direct. On va mourir. Ils viennent de détruire mon armure. Je suis pas d'accord. Donc c'est des champignons qui arrivent en bas. Ou le fantôme Je sais pas. Comment je vais faire. Un... Lui qui tu m'as tapé Je sais pas là. Il euh... faut que j'aille sauver euh... Au moins que j'essaye d'aller jusqu'au bout là. Il a de la vie de toute façon C'est vrai que Payback, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu suffire, mais non, c'est des fantômes. Bah, ok. Deux fois, ok. P-back deux fois ou pas Non Une fois D'accord, nick. Vera va mourir si je ne sauve pas Vera. Je peux pas me déplacer. Nick. Je sais pas moi. Je pas là Il a 9 hein. Oh non Pourquoi t'es là, toi <rire> Merci besoin d'attaquer plus fort. Hein. Euh, bah toi. Hein. Attaque plus 1, je 5. Et back. Ce serait bien qu'elle qu qu puisse taper plus fort en fait. Euh, du coup. Attaque un ennemi et ça rajoute strike. tout le monde de toute façon Old okay, gagne en 10 tours hein. J'ai patienté Soyons patient parce que je crois que Vera elle se donne de, de la vie de toute façon Donc y a pas de problème Oh là là là la On tape pas tout de suite il ah, y a l'autre con de l'autre côté, mais comment t'as pu Ah oui, c'est à cause de l'autre. Il l'a vu. Il y a notre, il y a sans doute euh, notre, ah, notre chauve-souris dans le coin. On a deux déchets. Oh là là. Et ça c'est bon. Euh... Il enfin, faut croiser les doigts pour qu'il perde. Oh là là là là. Il nous faut un succulent qui puisse détourner le chemin, s'il vous plaît. Ah, ah c'est vrai que j'aurais pu le taper. Mince, j'ai oublié. Le contre Le contre, là, le cactus Non Non, Nick. On en est à là Ok, d'accord. Faut que je sauve le cactus, Il faut que je sauve les rangs en même temps. Ça va être compliqué de choisir. Ah bah je peux faire les deux. Bah tiens. Non. Le cactus est sauvé. J'ai oublié qu'il était là, lui. Alors, ben là. Ah oui, non, mais le succulent, oh là là, quelle histoire, quelle histoire Bah, dieu succulent, tu as, tu as bien cac euh, les chauves-souris Ah oui, c'est vrai qu'il y avait lui aussi qui me lançait des, des, des cacahuètes dans la tête les packs. bam, dans ta tête, au revoir C'est tout I'm not, euh, I'm not euh, d'accord va faire un truc, hein, euh, vénère. Trop oh, de dommages, normalement, c'est bon. Vera est de nouveau dans la partie. Merci si petit. Merci petit succulent. D'avoir ouais. survécu autant de temps, c'est agréable. Par contre, là, ils vont tous se détourner vers, euh, vers, Phoebe, vers Vera. Qui tape. Euh, T'es invisible, wesh. notre chien Ah oui d'accord, ok. Ouh là là, il y a un deuxième fantôme là. Bon je pense que les cactus c'est bon. Donc maintenant il faut sauver le deuxième là. Donc, on va faire une attaque de groupe. là dans le coin là, Qu quel enfer Alors add strike, qu'est-ce que faire? Attaque un ennemi et delete okay. C'est gratuit, je vais utiliser ça Avancer. Et je vais lui faire déjà ça Gratuit ça veut dire quoi Je sais pas. Ah ben, bah, c'est bien, c'est bien que tu sois sorti. la chaussure qui va arriver ouais, super et leur pousser. Attends. Comme ça d'abord. Merci. Et on se redéplace on se Merci. je sors le bambou mais non. onde Back. Ah, deuxième fantôme qui arrive. Il faut que je ramène mon deuxième cactus là. Hmm. <laughs> faire avant, mais là, il fallait se déplacer. En fait, c'est des tours que j'ai l'impression que, que, que je, je prends plus mon temps, là. pourrait rester. Autre que ceux qui spawn. Placer du côté des spawns hein. Je pense que ça va être ça Comment ça y arriver hein Comme ça Hop. Lui il est bloqué Ah bah ben voilà, c'est fini avant même que je bloque le spawn. Oh une ligne. Attends, attaque de ligne, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a l'air bien ça. Ouh, sur trois sur trois. 3 cases, aïe aïe aïe. Ça hein bah vas-y, hein. on a ça. Hein. Voilà. Donc, ça on peut, on peut se déplacer après le, après le, le coup. Pas mal aussi. Euh, ouais, bah écoutez. On est bien, je pense déjà. Ah, peut-être qu'on va aller checker le, la avec la thune qu'on a eu Il n'y a rien de nouveau. Ah, ici, elle y a le cyclone, mais ça, c'était la dernière fois. Ouais, ça, c'est les trucs du B.M.O.T. Mais le. Le Behemoth, c'est le. Le papillon de nuit. Bon, on finit le chapitre comme chaque fois. Hein. On finit le chapitre, on est là pour ça. Hein. Est-ce que la cam elle, elle va s'enlever? Donc, regarde, c'est un, un arbre à brouillard, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que c'est Phoebe C'est un arbre génétiquement modifié avec de la magie, euh, de l'eau magique. Certains scientifiques l'ont euh, développé il y a quelques temps comme une expérience. Mais euh, c'est pas, pas très stable et c'est dangereux. C'était ça qui causait tout ce brouillard autour de ne pop pas dans les forêts. Donc ça, ça n'arrive ça pas dans les forêts comme ça. C'est vraiment euh, compliqué à pousser. À planter, j'imagine aussi. Euh, je, je pense qu'il y a un mystérieux ami qui est responsable de cette chose. Et si on se débarrassait du, euh, de l'arbre, peut-être que le brouillard s'enlèverait et qu'on pourrait voir le coupable. En tout cas, cet arbre, c'est l'histoire. On, on va pas couper l'arbre quand même. Oui ah, sa bucket Non, c'est bon. Pour gagner ce, ce combat, tu dois trouver et détruire toutes euh, les racines de l'arbre. Ok. Bah, tiens. Hop. IAP back direct. Euh, hop, gratuit, merci. On redéplace pour aller voir ici. Ah, j'ai vu quelqu'un. Bon, du coup, euh, Vera, tu es notre euh, help. Tu es notre bait. Notre hameçon. Ah je le savais. <rire> ouais, mais parce que eux, ils sont vénères quand même, les chapitres chapeaux, les Todd. Il y a plusieurs fantômes. Plusieurs champs Voilà, Ils se pendent tous vers nous. Ok. On va devoir faire le tour, j'imagine. Je suis bien placé Ça devrait bien se passer Voilà Il m'a mis une grosse baffe le, Notre Robin des Bois là. Ah mais non mais c'est pas En fait c'est pas des flèches C'est un point américain qu'il a lui faut je perde aucune... aucun... Okay. Déjà... Si je peux faire ça, je vais pas mon... je vais pas mon plan, hein. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait déjà. On a caché vert. Et je crois que monsieur a payback notre cactus favori. Voilà, payback. Donc deux cactus c'est pas mal parce que là il y a deux fantômes qui arrivent. Ah non c'est un seul, il y en a. Il y a le début et la fin de son de son déplacement. ok. pas encore, mais tu es déjà mort. Les passages de... Par contre, le passage des, des de taper les routes, là, ça va être compliqué. Hein. Bon. Allez, on claque tout. Ah, line attack, tout de suite, maintenant. Je pense que... Je pense qu'il y avait quelqu'un juste au-dessus. C'est bien. Petit bambou en remontée là, c'est pas mal. Ah, je peux pas aller là. Ah. Ah. Tu, tu, tu, tu, tu. Par contre, faut que j'interchange le succulent. Allez, viens, euh, viens, viens rencontrer l'enfer. Je vais pas le taper d'un coup, oh, je peux augmenter. Oh, je peux faire une ligne de mire, bien, allez hop, bim. Euh... Ah, gagne de la vie. Je fais ton attaque normale. Et on peut avancer si vous voulez. Euh, Peut-être le bamboomer. Parce que le bamboomer, s'il se place bien, il peut faire le. Ouais, voilà. Il peut faire un son et taper la. Leur... Voilà. Et mon euh, bonheur avec plus de défense, s'il vous plaît, merci. Je perds personne, ce qui, est, ce qui est un peu complexe, hein, j'avoue. Euh, compliqué. ça n'a pas. après voilà. En fait, j'aurais eu des personnages volants. Ça aurait pu être pas mal, en vrai. Est-ce qu'on ferait pas un truc du genre... Euh, Là, je vois, il y a la ligne d'attaque. Si je me mets ici, pile, je pense que je peux avoir quelqu'un. Juste là. Euh... J'ai deux. On va faire ça. Il hein. n'y a personne. Quel faire Est-ce que vous y croyez vous On se cache là. Ah Je suis repéré par ce truc ah, écoute, d'ailleurs. Hein. Voilà. <rire> je vais bloquer pour que les autres puissent arriver. Oh, faut que j'aille encore aux toilettes, mais quel enfer. Euh, je vais euh, passer mon tour. Allez aux toilettes vite fait. C'est ça de boire trop. A tout de suite Ok, il s'est passé quoi, il s'est passé quoi Euh, hop Et hop Alors, on en était où Je sais plus, moi. Bon. Euh, hop, hop Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui s'est pointé, je crois. Euh, bon, bah, écoutez... Je euh... vais le tabasser, en enfin. soi. moment en même temps si je me mets là lui il va forcément revenir donc euh. Non. Euh 3 ouais, ça voudrait dire que là il faudrait que je me mette là pour pouvoir le toucher ça m'intéresse pas Allez Non mais j'ai dit End the tour C'est pas parce que j'utilise pas les cartes que euh, il faut pas arrêter non Ok, il y a un deuxième fantôme, j'ai entendu. Faire monter le, le pot, si c'est possible. En fait, là, ils vont tous être attirés par euh, le neuf. Là. Donc, euh, ça, c'est pas un problème en soi. Donc, faut juste réussir à faire avancer un peu tout le monde. Euh, sans avoir de problème. Donc, euh... Oui, si. Ce serait bien de l'avoir là, en fait. fait 1, 2, 3, et je, le je verrai tout le monde. À part les gens sur le côté, bien entendu. Voilà. Très bien de peut-être avancer un petit peu avec notre. Euh... avec Vera, quand même. On a un peu tous à l'air mais c'est pas grave, on est, on est au bon endroit. Parce qu'on va tous les voir arriver. Sauf ceux qui arrivent par ici. Ça c'est le plus gros problème, c'est ce passage-là. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose ici, non euh... bon, Pour l'instant ça va. Il faudrait que je déplace notre cher ami. faut juste que je le déplace de là hein. est-ce que c'est bon ok ça c'est bien là il n'y a personne donc de toute façon il n'y a pas de problème euh, si je veux chercher ça faudrait il faudrait qu'il arrive de tout en bas euh, je pense que le mieux c'est qu'on arrive jusqu'ici déjà Du coup il a évité totalement de passer là où je pensais qu'il allait passer À là. Pour l'instant. Ouais. En fait, je pense que c'est. En fait, finalement, il n'y a peut-être personne dans la forêt juste à côté. Moi. Du coup, peut-être que je vais mettre mon bambou euh, là aussi. De défense. Ah, hein. je vais pouvoir voir pas mal de trucs, tout ça là. Mais je sais pas si c'est le bon moment. Déjà, on va juste approcher. Y a des gens qui ont perdu des vies. Là, de toute façon, il n'y a plus de volant parce que j'ai bloqué les, les chauves-souris. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Il faut juste que je fasse attention à mon bamboomer parce que c'est plus fragile, à l'aidera. En vrai. Euh, par exemple, si je fais ça... Ah ouais, non, mais je peux pas. Non. Je veux juste le mettre là. Et après, il faut juste que je, je puisse voir ce qui se passe après. Euh... Là, normalement, il devrait y avoir quelqu'un sur le chemin. Oula, oh non, trop bien. Donc là... Très bien. Normalement, il meurt pas. Il y a le, y a le fantôme qui va arriver. Voilà bon, il va servir mon bamboclat. L'autre ne peut rien faire parce qu'il y a les montagnes. Du coup là, le bon boomer, il est très bien placé, sauf que euh, il faut que je puisse voilà, faire ça. Ah, ça ça va marcher, pourquoi que Je puisse bloquer voilà, ici les gens. je peux peut-être m'en débarrasser, il a 7 j'attaque euh, à 5 peut-être déplacer les gens en fait là le truc c'est que ce qui est bien c'est que s'il n'y a personne ici parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vu je crois s'il n'y a personne ils vont forcément arriver par là donc en fait il faudrait que je ramène les gens maintenant pour pouvoir bloquer Et là, normalement, ça devrait être bon. Il va se planter devant, normalement. Allez, juste déplace-toi. Déplace-toi, petit champignon Non Tu veux pas te déplacer, petit champignon On est caché, tu nous vois pas C'est pas grave, hein. Non. On va y arriver On va y arriver Bon là il y a le temps qui se déplace voilà. Le prochain tour en fait il est proche de nous Il pourra nous taper potentiellement Mais si on recule juste de 1 c'est bon et si je me cache là, c'est encore mieux. Ou sinon, je reste là. De toute façon, il ne se rend pas parce que je suis invisible. Euh, ouais, voilà. Et si je déplace le bon boomer, j'arrive dans ce périmètre-là et il va pouvoir taper là, là, là, là, là. De toute façon, il faut qu'on avance. Hein je fais ça si je fais ça, l'autre il va pouvoir arriver Non, pas du tout Allez, hop. Ah c'est dead pour toi Tu t'es arrêté au mauvais endroit Sache le Mais c'est tellement magnifique, en vrai. Euh, là, je crois que, par contre, on peut y aller. De mémoire, il n'y a personne. Ah non, mais... Ah si, eh ben, on a bien fait de voir celle-ci. Enfin, là, on est caché. Euh, du coup, la racine est là. Euh, Est-ce qu'on se serait pas en mode... Euh, on bourrine, comme ça hein Et les gens vont forcément se pointer, donc il y a le bamboomer qui va pouvoir être efficace à un moment. Donc pour que le bamboomer soit efficace, faudrait il faudrait qu'il soit là en fait. Sauf que il faut que du coup je puisse mettre quelqu'un sur le côté. 3 possibilités de bouger donc là je fais un après ça va faire deux ici et lui je pourrais le bouger après ça il me reste quatre Il y a tellement de.. de... Il y a tellement d'armure que je pense que ça devrait aller. Oh non Ah oui, il y avait quelqu'un caché. Eh ben voilà. Ah je Je, je... je n'en entendais pas moins. Et c'est vrai que oui, ça paraît logique. J'aurais dû me mettre là en fait. Euh... Eh bien écoutez. On, on va s'enfuir. On va se mettre là. 1, 2.. Deux... Ah. Oui parce que tu t'essayes d'avoir notre lanceur spécifique Toi lanceur méchant euh, Bah écoutez euh, voilà hein. Écoute, euh, Bonjour Est-ce que je peux faire un double con Est-ce que je peux, si je le pousse ah, Attends On va faire ça là. Voilà c'est bon c'est fait j'ai un peu peur de qui il peut y avoir ici donc je sais pas trop comment faire est-ce qu'on sort non parce qu en fait il va découvrir il va découvrir le fantôme voilà et hop bloqué Et là on peut faire euh, la même chose que d'habitude. En fait là ce serait bien de pouvoir euh, faire quelque chose pour pouvoir récupérer... Okay, Les fantômes ils passent par là. Donc là il n'y a pas de problème en fait si je me mets là. ça c'est bon on n'est pas visible parce que c'est sur les côtés donc là c'est clair il doit y avoir une racine ici il y a quelqu'un qui a perdu des vies non, non, non. Bien, très bien. ça serait bien d'avoir quelqu'un en plus histoire de en tout cas là on est bien efficace je trouve en petite équipe comme ça Merci petit pot d'ailleurs, hein, qui, qui est occupé à bloquer toutes les chaussures du monde. Et une attaque de ligne, donc du coup là direct je peux le faire. Euh, je peux même tracer pour pouvoir bloquer en fait. Là, il doit rester 2-3 personnes qui traînent mais euh, c'est peut-être ici voilà. et voilà bonjour euh, voilà, ça tombe très bien parce que nous sommes euh, nous sommes là on est là pour ça et j'ai pas d'attaque bien entendu donc voilà pour ça là, il est là. Donc, si je... Euh, oui, normalement, ça devrait être bon. Non. Ok. Donc là, il va normalement être attiré soit par lui, soit par lui. Ah, c'est marrant que je puisse pas le voir, du coup, là. Par contre, faut pas que tu meurs, hein. Donc, je pense que j'ai assez de vie, voilà. Bim, meurs pas. Euh, je veux pas avancer aussi. Ah non, mais parce que c'est pas à toi d'avancer, en fait. Euh, c'est à toi, ou à toi. En bas. En bas, Ok. Ok. Je peux pas tirer dans le vide. Oh là là là, quelle okay, affaire. Ça aurait été tellement bien de pouvoir tirer dans le vide. Mmh, mmh. Sans perdre d'unité, hein. Oh, c'est qui, Sparco A chaque fois que Sparco attaque, tu peux échanger ton, ton... ta vitesse avec ton attaque. Cycle Crowd Surf. Il sort une, une carte qui a, a l'air bien. Ah Vision, La vision est de, est de redevient optimale. Le brouillard a disparu. Et tous les floppy night sont partis. Je me demande. Oh. Qu'avez-vous fait Félix. Bonjour Félix. Mon, mon arbre brouillard, ça m'a pris tellement d'efforts à le faire pousser. Maintenant il est ruiné. Qui est ce, qui est ce, ce mec bizarre euh, Est-ce que c'est le grand homme qu'on a vu euh, à travers le brouillard tu vas planter ce arbre ici Bien sûr hein. J'avais de l'eau de, de, de qui se multiplie chaque jour. Est-ce que tu sais comment. Ah oui, c'est vrai que euh, si tu du brouillard, tu as forcément de l'humidité, donc ouais, c'est vrai. Est-ce que tu sais à quel point c'est euh, fatigant J'ai dû mettre au moins 3 alarmes. 3. Cet endroit euh... ne, ne, ne fera plus l'affaire maintenant, le brouillard. On aurait fait un, un, un, super, un super boss secret. est ce qui, qui aurait pu être pire Et ce qui est pire, c'est que vous avez détruit tous mes floppy nights. Donc c'était toi, hein, tu as vo volé mes floppy nights Comment t'as pu en, euh, rentrer de, dans mes informations encryptées Oh Tu dois être Furby. Et ce petit métal, ça doit être Carmichael. Metal Stump. Metal Stump. Ok. Euh. Tas de métal plutôt. Euh... Je, je tiens à vous préciser que je suis une pièce très avancée de machine. De machinerie. Aucun de vous n'est avancé. Si, si je peux voler vos inventions aussi facilement. Ok les amis, on doit répondre à quelques questions maintenant. Je ne crois, crois pas. Tu as ruiné toutes mes, tous mes efforts. Ouais. Et euh, tu me demandes des informations comme si j'allais le faire. Je suis dehors, euh, je, je me barre, j'ai d'autres choses à faire. Je ne perdrai pas, Furby. Fais gaffe à ton dos. Fais gaffe à toi. Il s'est échappé. Ça va être notre nemesis hein. Il s'est échappé. Je peux euh, avec confiance dire que je n'aime pas ce mec vraiment une mauvaise idée. Euh... J'ai une mauvaise Quoi Je n'ai aucune idée comment il a fait ses floppy night. C'est mon invention. Je, su... Je suppose qu'il y a de plus grands problèmes à l'horizon. Au moins ce brouillard se dissipe. Ouais, en effet, euh, on, on voit un peu mieux. Euh... Et en plus, euh, les floppy night terrorisaient les autres. D'autres personnes. Allez, euh, allons récupérer notre thune de travail à faire je suis je suis euh... je, je veux être sûr que euh, on est vraiment préparé pour ce robot euh, mystérieux la prochaine fois qu'on le voit et voilà chapitre 4 et on a un nouveau deck apparemment donc le deck de euh, du, de la foudre hooligan deck avec Sparco en tant que commandant et donc son Crowd Surf ça fait déplacer une unité euh, à travers les ouais, à travers les, des ennemis des, euh, des cartes en ah oui à travers des ennemis hein, c'est bien du coup euh, ça ça débloque alors je sais pas comment on débloque ça mais du coup euh, c'est la signature on peut le débloquer ça ajoute deux de de, de coupes et ensuite, Team Enhancement, ça me permet d'augmentation de, de Total chaos. A chaque fois qu'un ennemi prend un dommage, tire une carte. Et j'imagine qu'on a deux... voilà, on a, on, a, oh, on a Team Spirit Allez, on va l'acheter. Oh, il est là. On peut le mettre. Alors, attends, attends, attends. Il, il vaut combien 1. Et là, Shred. Ok. Mais notre, notre build est pas mal, en fait, hein, de deck peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne l'ai pas acheté. Hein. Euh, attaque un ennemi. Ça rajoute du dommage. Ah oui, c'est tu lances ton, ton armure. Euh, Add dommage à l'armure. Ah oui, donc tu tapes avec ton armure. Donc si à 5, tu tapes avec ton armure. 5. Euh, unité gagne gain, gain, protection. Et ensuite, ça se détruit. C'est... Euh, ok. Firewall. La protection, je vois pas ce que ça peut faire. En tout cas, c'est deux bonnes cartes. Mais là, le deck, il est bien. Et de toute façon, on va s'arrêter là. Voilà, voilà. Donc, euh, que dire de plus Je vais vous envoyer quelque part. Y'a pas... Y'a personne Il n'y a point personne Ou c'est moi qui bug bizarre. Il ouais, y a pas grand monde. Il y a à voir. Enfin, les gens que je ne suis pas, quoi. Ah, mais je savais pas que aujourd'hui était un jour où le euh, sandwich fallait me le dire. Eh bah écoutez, euh, moi qui reproche beaucoup, enfin je reproche pas beaucoup, mais qui me fait la réflexion comme quoi il y a beaucoup de gens qui font pas de raid en ouais, mais euh, là il y a personne. Étrange. Eh bah écoutez, on est euh, pas beaucoup de toute façon donc euh, c'est pas grave. Euh, je vais vous dire au revoir. Je vais vous mettre de la musique. Euh, si vous aimez bien la musique. Euh, hop. La musique de fin. Euh, bien entendu, référence à ce qu'on a joué hier. Euh, je crois que c'est ça. Exact. Et on va s'arrêter là. Bon, à plus. Euh, je vous laisse avec euh, 4 minutes. Ça vous va De musique. Salut